Et j'ai trois points à vous présenter. Les fondamentaux du coaching, euh, le déroulement d'une session et puis euh, le suivi. Et à la fin, j'aimerais vous parler de la différence. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est normal. Je vais vous parler de quelque chose qui va différencier euh, les coachs, des coachs en mission, si vous me le permettez. Euh, let's go dans le chat. Je suis toujours curieux de savoir. Euh, si, euh, d'où vous venez, voilà, dites-moi ce que vous faites, okay ça va permettre à d'autres de savoir ce que vous faites, et puis euh, dites-nous aussi euh, d'où vous venez, c'est toujours sympa, et puis en tout cas, je reconnais beaucoup de, nombre, de nombreux visages, notamment des clients du programme Coach en Mission, parce qu'effectivement, même pour les clients du programme Coach en Mission, euh, bah, je n'ai jamais parlé de ça. Pourquoi Parce que ce n'est pas notre objectif premier, qui est de vous aider à attirer des clients et à développer votre clientèle, mais je me suis rendu compte de plus en plus que ce sentiment, cette émotion souvent de ne pas se sentir un bon coach affecte forcément votre capacité à vendre parce que vous êtes des gens éthiques, des gens passionnés. Okay si demain, mon téléphone, je sais qu'il est tout pourri, eh ben, je ne vais pas réussir à le vendre. Le problème, c'est que c'est émotionnel plus que réel. La plupart d'entre vous, je ne vous connais pas, je suis persuadé que vous êtes des très bons coachs. Et pendant longtemps, je suis parti du postulat que la plupart des gens étaient des bons coachs. Mais j'ai eu tellement de réactions, oui, mais je ne suis pas sûr de moi, etc., que je me suis dit, OK, bah c'est vrai, Lingen, toi, tu as fait peut-être plus de 1000 heures de coaching, mais tout le monde n'a pas été le cas. Et comment tu peux les aider à accélérer Et c'est comme ça qu'est née l'idée de vous présenter ce webinaire. Let's go Alors, les fondamentaux. Je ne prétends pas remplacer une école de coaching. Et en même temps, je vais vous dire la chose suivante. Les écoles de coaching sont une invention purement humaine de quelques personnes bien intentionnées, hein, et bien sûr, mais euh, le coaching existe depuis des siècles. Okay Il y a eu des gens avec l'intention de formaliser, d'appeler ça du coaching professionnel, mais je peux vous garantir, avec l'expérience, et vous l'avez peut-être constaté, qu'un bon coach, ce n'est pas forcément un coach certifié, et évidemment, euh, un euh, un bon coach n'est pas forcément un coach non certifié. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'un bon coach, c'est un coach qui est assez fondamental. Et pour moi, c'est là l'essentiel. Si vous allez en, dans une école de coaching et que vous apprenez des choses complémentaires, des outils complémentaires, génial, très bien. Mais l'essentiel est ici. La première chose, c'est que vous avez besoin d'une écoute active. Sans écoute active, il n'y a rien qui peut se faire. Une écoute active, c'est une écoute euh, même visuelle quand vous faites des sessions en, en, en visioconférence ou même en, en présentiel, c'est de regarder même le langage corporel de la personne. Et ça, je pense que je n'ai pas besoin de développer. Je pense que vous avez compris qu'une écoute active, ce qu'était une écoute active. Mais ce qui est important, et ça je vous le dis, c'est pour la suite, c'est que l'écoute active, ce n'est pas juste écouter les mots que la personne vous partage. En tant que coach, et je pense que c'est ça que je, ça qui fait que j'ai vraiment kiffé le coaching quand je l'ai découvert, c'est qu'en fait, vous êtes un détective, vous êtes un inspecteur. Vous n'êtes pas là pour croire, accepter et euh, juste croire et accepter ce que votre coach vous dit. Vous êtes là pour lire entre les lignes. Et ça, c'est passionnant. Ça rend ce, ce métier passionnant. Alors, ça nous amène au deuxième point c'est que quand vous allez écouter et que la personne vous dit, par exemple, euh, je n'ai pas le temps de euh, faire à manger et du coup, c'est pour ça que je mange mal et que je grossis. Ok, quand tu dis que tu n'as pas le temps, tu n'as vraiment pas le temps, c'est ça Est-ce que tu veux m'en dire un peu plus sur ton emploi du temps Ben bah oui, je rentre à 20h, euh, je me couche à 22h, j'ai que deux heures, euh, je regarde Netflix, je passe un peu de temps avec ma famille, je n'ai pas le temps de cuisiner. Ok, tu n'as pas le temps ou c'est juste que ce n'est pas ta priorité et que tu préfères euh, Netflix c'est passer du temps avec ta famille, il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste que, bah oui, ok, c'est vrai. Oui. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur autre chose Pourquoi tu rentres à 20 heures de ton travail Ah, oh, mais ça, j'en ai marre, ça fait des années, euh, tout. je ne supporte pas, mais bon, je n'ai pas le choix. Ah, tiens, quand tu dis que tu n'as pas le choix, tu n'as vraiment pas le choix bah, Je ne sais pas si c'est opportun de parler de ça, mais c'est vrai. Vraiment... Ok, et ça, c'est important. Gardez en tête qu'on a tous des spécialités. Moi, ma spécialité, c'est le, le business. Mais on est tous des coachs en développement personnel. On est là pour rendre les gens plus épanouis, plus heureux, de vivre, leur, euh, de les aider à vivre la meilleure version d'eux-mêmes, d'être la meilleure version euh, d'eux-mêmes. Et c'est important que parfois, vous sortiez du cadre. C'est pour ça que je vous enseigne du coaching premium et pas faire du coaching à l'heure, parce que quand on fait du coaching à l'heure, ça ne suffit pas pour aller plus. Donc, un questionnant Questionnement pertinent, c'est un questionnement qui va beaucoup plus loin que ce que le coacher vous apporte sur la table. Okay et si je prends un dernier exemple pour, aller, pour vous aider, on n'est pas des thérapeutes, sauf si vous êtes aussi thérapeute, mais quand vous allez chez le médecin et que vous dites euh, oh, « j'ai mal euh, au coude », il ne vous dit pas « oh bah, ok, tu as mal au coude, je te donne une crème bah, ». Est-ce que tu as vraiment besoin d'aller chez le médecin pour ça mais par contre, tiens, pourquoi tu as mal au coude Qu'est-ce que tu as fait Il va analyser, en tout cas, un bon médecin, un bon ostéo. va aller chercher la cause profonde, la racine de ça. Et ça, c'est votre travail et c'est passionnant. Et c'est ça qui rend votre métier magnifique et qui vous rend si précieux dans le monde. Troisième point, c'est d'avoir un amour inconditionnel. C'est très facile avec le temps. Et bien sûr que ça m'arrive aussi. Hein. D'être en mode, mais vas-y là, pour la cinquantième fois, je vais expliquer à ce coacher en fait, ce n'est pas qu'il n'a pas assez de temps, c'est qu'il euh, ne priorise pas et que son pourquoi n'est pas bien défini et qu'il n'a pas défini sa mission de vie et son pourquoi. OK, mais ce n'est pas parce que vous, vous l'avez appris, vous l'avez expérimenté, que tout le monde le sait. Et c'est votre travail d'être patient, d'être bienveillant et de lui exprimer ça. Et de lui exprimer que quoi qu'il arrive, quels que soient ses accomplissements ou pas, sa procrastination ou pas, quand vous allez lui donner du travail ou quand elle va se donner, se donner du travail, vous êtes là pour l'aimer et pour la soutenir. Alors, le mot amour, j'ai pas mal hésité avant de l'employer. Pourquoi Parce que ce n'est pas très conventionnel. J'aurais pu vous dire, euh, c'est de la patience, de la bienveillance. Mais je pense qu'on peut, en tout cas, on est entre nous, on peut arrêter de se raconter des histoires, c'est juste que c'est un peu plus inconfortable. Demain, si je, suis, si je passe au, sur BFM TV, je ne parlerai peut-être pas comme ça. Mais là, entre nous, c'est important qu'on se le dise. C'est de l'amour que vous offrez à vos clients. Ce n'est pas un semblant d'amour, ce n'est pas un, un métier. Si vous n'aimez pas ce que vous faites et votre prospect ou votre client, vous ne pouvez pas développer. Votre activité et l'aider de la meilleure manière. Alors attention, un amour, c'est évidemment pas, euh, un amour, euh, quoi, voyez, euh, pas un amour quoi, vous voyez, c'est pas un amour amoureux, c'est un amour professionnel. Mais c'est de l'amour. À un moment donné, c'est c'est pas votre tête qui coache, c'est votre cœur. Parce que si vous coachez qu'avec la tête, je peux vous dire qu'on va être remplacé très rapidement par des robots, et vous et moi, on sera inutiles. Mais ce qui nous rend unique, c'est qu'on Aime. Alors, comment on l'exprime Je vous invite à aller voir les cinq langages de l'amour. Mais en tout cas, là, j'aimerais insister sur le fait que ce soit inconditionnel. Il faut que votre coaché sache que là, il va prendre la voiture, il va faire un long voyage, ça va être challengeant, mais vous, vous êtes son copilote et que vous n'allez pas partir, vous n'allez pas vous échapper, vous n'allez pas l'abandonner dès qu'il va faire une mauvaise manœuvre ou un mauvais truc. Vous êtes là inconditionnellement pour lui. Pour elle. et Ça, c'est précieux. Quatrième point, vous avez une pédagogie challengeante. Ça, c'est aussi très important que vous apportiez une forme de pédagogie. J'ai été coaché et j'ai vu des, voilà, où des coachs en fait, balancer des trucs. Et à la fin de la session, tu es en mode OK, bon, d'accord, super, quoi, mais maintenant, je fais quoi OK, ça a remué plein de choses. Voilà. Concrètement, je fais quoi Vous êtes censé être des pédagogues et avoir la patience et d'aider la personne à avancer pas à pas et pas d'essayer de, de faire euh, sauter des bons alors que ce n'est pas écologique, par exemple, pour la personne. Et en même temps, vous êtes là pour challenger. Donc, votre pédagogie, elle doit être challengeante. Ce n'est pas en mode « Oh, mais là, euh, elle se raconte des histoires, mais je ne vais pas lui dire. » Ok, dites-le avec amour, avec bienveillance, avec patience, mais dites-le. Ou peut-être pas cette séance, mais dites-le la so séance prochaine. Parce que si dans deux mois, vous n'avez toujours pas dit que la personne tombe dans un certain piège parce que vous, vous saviez et que vous ne l'avez pas partagé, c'est juste dommage. Et puis, un dernier point, c'est le leadership agréable. À un moment donné, même si je vous ai dit que vous étiez plein d'amour, un peu comme vous me pardonnerez la comparaison, mais un peu comme un parent avec ses enfants. Vous aimez vos enfants, vous aimez vos coachés. Mais vous n'êtes pas euh, leur pote, okay pas, dans le, pas durant le temps de la session en tout cas. Vous êtes un leader, vous êtes là pour être challengé, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué. Quelquefois, moi, je suis en session avec mes prospects et, et je parle de mes prospects parce qu'en fait, comment vous coachez avec vos clients, il n'y a pas de raison que vous ne le faites pas. De la même manière avec vos coachés, même s'il y a quelques subtilités. Et quelquefois, je vous promets, hein, en ce moment, j'offre des sessions de coaching, je suis en mode, je lui dis ou je ne lui dis pas, je la challenge ou pas, ouais, mais si je lui dis ça, elle ne va pas devenir client. Nan, nan. Et à un moment donné, je me dis, OK, mon éthique exige que là, je fasse preuve de leadership. Mon but, c'est de servir. Ce n'est pas juste de vendre, mais c'est de vendre en servant. Du coup, la priorité, c'est de servir. Là, je pense que c'est pédagogique, si je le fais avec amour, il faut que je lui dise ça. OK? Et par exemple, ce qui est difficile et que je dis parfois, c'est écoute, euh, est-ce que tu as des challenges, est-ce que tu as des obstacles de ce que tu m'exprimes, euh, tout va bien ou est-ce qu'il a… Et, et je vais aller chercher les gens, okay parce que si les gens se mentent à eux-mêmes et disent qu'ils n'ont pas de problème, ils ne peuvent pas progresser. Et évidemment, ce leadership doit être agréable. Moi, je vous invite à être euh, encourageant, dans le sourire. Moi, j'étais coaché que par des presque que par des coachs qui étaient là, qui, qui, bah, c'était des Américains aussi, c'était peut-être plus naturel pour eux. Et c'est dommage, je vous invite à être plus Américain dans votre coaching, être agréable, être sympathique, parce que les deux sont compatibles. Okay. Et ça, c'est important. Parce que si vous n'êtes pas sympathique, si vous n'êtes pas un minimum agréable, bah, en fait, en réalité, votre coach, n'a aucune obligation de venir à vos sessions. Et du coup, ce serait dommage aussi. Voilà, ça, c'était les cinq piliers que je voulais vous partager. Je peux prendre un petit temps de questions-réponses avant de passer à la suite. Si vous avez des questions, allez-y. Euh... Ça... Cool, et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Dans le chat, vous pouvez continuer à vous présenter et euh, nous dire d'où vous venez. Cool, on passe à la suite. Et si vous avez des questions, ouais, vous n'hésitez pas. Donc, quand vous avez ces fondamentaux euh, en tête et qu'à travers la pratique, vous pouvez, euh, vous êtes prêt à euh, les déployer dans la session. et ben, On va parler concrètement de comment se déroule une session. Maintenant, évidemment, je suis le premier à vous dire, euh, les écoles de coaching n'ont pas le monopole de comment on coach. Euh, ben, c'est pareil pour moi. Okay ce que je vais vous expliquer, c'est ce qui marche pour nous. Euh, Est-ce que je fais exactement tout ce qu'on met Est-ce que demain, je ne changerai pas ben, Bien sûr que oui. Mais si ça peut vous donner une colonne vertébrale sur comment se passe une session, mais après, je vous invite à utiliser votre intuition, à vous adapter à votre public, etc. etc. Et aussi, pédagogiquement, à accepter que vous ne cocherez pas toutes les cases dès les premières sessions de coaching. Moi, j'ai mis des centaines d'heures de coaching avant d'en arriver euh, là. Donc, la première chose, c'est la préparation. La préparation, votre préparation en tant que coach, mais la préparation aussi du coaché. Euh, je ne vous pas demander, mais j'espère je, que vous voyez mon écran. Okay S'il y a au moins une personne qui peut me dire que vous voyez mon écran, ce serait parfait, euh, parce que sinon, ce serait dommage. Euh, donc, OK, merci Valérie. Top, merci. Euh, cool. Vous-même, comment, comment on se prépare en tant que coach euh, La première chose, c'est qu'on se prépare intellectuellement et euh, émotionnellement. Émotionnellement, ça peut être de la méditation de pleine conscience c'est d'être apaisé. Si on a des problèmes, d'essayer de les mettre de côté pour ne pas mélanger notre session on est là pour servir on est certainement là pour, pas on est certainement pas là pour ramener nos problèmes hein. j'ai entendu des histoires de de psy qui étaient un peu lunatiques en fonction ou, ou mélancoliques en fonction des séances euh, euh, voilà non ok ne ramenez pas vos problèmes émotionnellement voilà trouvez ce qui vous euh, calme et qui vous permette d'être dans une énergie positive et puis intellectuellement ça peut être si vous l'accompagnez déjà depuis plusieurs séances, c'est de prendre des notes et de voir euh, ce que vous avez fait à la séance dernière, quels ont été ses engagements. Et on va parler d'engagement après pour savoir sur quoi vous posez la question. Et pour le coacher, ça peut être d'aider le coacher à venir avec ses sujets. Donc, avant la session, ça peut être très bien, tiens, euh, Caroline, est-ce que tu veux bien me partager les deux, trois sujets prioritaires, urgents et importants que tu aimerais traiter durant la session Rien que cette question, ça change toute la dynamique. Parce que c'est en mode, OK, je vais venir, je ne vais pas repousser la session. Cette session, elle est importante. Tu vas parler de sujets importants. On voit clairement que Lingen ou euh, Franck ou Kim euh, est là pour m'aider. Et donc, ça, c'est euh, top. Oui, Franck, il y aura un replay euh, à durée limitée. En tout cas, je m'engage euh, sur ça. Euh, voilà. et ça c'est important parce que le coaché va venir en mode ok, mon coach là c'est un leader et je suis là pour être l'idée. je suis là pour travailler je ne suis pas là pour juste raconter mes problèmes même si on va les, le, leur faire raconter leurs problèmes évidemment donc la première chose qu'on peut faire quand on commence c'est la météo émotionnelle moi j'aime bien leur faire partager un, une victoire tiens, durant la dernière semaine de quoi tu es fier Oh, mais moi, il n'y a rien qui fait. OK, mais il n'y a même pas une chose. OK, non, non. bon, OK, il y a une chose. Ça, ça leur donne confiance et ça met une bonne ambiance. Tout de suite, ça rend l'ambiance plus agréable, plus harmonieuse. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi demander, bah, tiens, quelle est ta météo émotionnelle euh, Si tes émotions, là, euh, tu devais donner une couleur à tes émotions, si tu devais donner une note de 1 à 10 sur ton bien-être global en ce moment. -ce... OK, donc rien que là, on peut provoquer plein de choses. Et puis, on peut aussi poser la question qu'on a déjà potentiellement posée précédemment. Quels sont les deux, trois sujets urgents et importants que tu peux amener aujourd'hui, sur lesquels je peux te servir Et donc, c'est important de poser ces questions surtout si vous avez des clients très bavards qui peuvent partir dans tous les sens. En mode, ok, notre temps est précieux et on peut parler de 10 000 choses et on a encore le temps, il nous reste encore X mois d'accompagnement ensemble. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est urgent et important ou non urgent et important pour aider votre coaché à prioriser les choses. Et puis, on peut euh, revenir sur les engagements pris précédemment parce que chaque semaine, l'idée, c'est de faire prendre des engagements pour pouvoir voir, OK, bah, tiens, euh, sens-toi libre de me partager. La semaine dernière, tu t'es engagé à envoyer trois CV. Est-ce que tu les as envoyés euh, J'en ai envoyé trois. Ouais, génial, en as envoyé cinq. Génial, ça met en confiance et ça met un truc positif. Tu n'en as pas... Euh, Envoyer du tout alors que tu t'es engagé depuis trois mois à le faire, euh, peut-être pas trois mois mais bon, ok, on n'oublie pas amour, amour inconditionnel, ok, top est-ce que tu veux qu'on parle de ça, qu'est-ce qui t'en a empêché, ok, etc voilà, mais surtout pas de culpabilisation donc on démarre comme ça, normalement avec ça vous avez de quoi parler pendant un long, long long moment et euh, votre travail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est d'écouter le vrai problème c'est d'évaluer, de l'aider aussi à évaluer les conséquences de ce problème s'il n'était pas résolu. Et ça, c'est important, notamment en, quand vous êtes avec les prospects, mais avec les clients aussi. C'est de l'aider à voir que c'est plus grave. Moi, par exemple, en ce moment, je suis un programme de, de remise en forme et... Euh, mon coach veut que je lui envoie combien de calories je prends et tout. Et moi, je lui envoie. Et tu vois, il pourrait me dire, bah, cool, c'est bien, c'est pas bien. non Mais son travail, c'est aussi de me dire, OK, mais tiens, euh, si tu ne suis pas un peu tes calories, c'est quoi les conséquences Parce que sinon, c'est tellement facile dans notre quotidien de se trouver des excuses en tant que coach. Oui, mais là, il ne comprend pas. Franchement, j'étais stressé. Oui, mais là, j'étais à un restaurant, etc. Non, le coach est là pour challenger pour aider le coach à voir qu'il y a des conséquences négatives à ce vrai problème et un, directement lui rappeler que si tu as rejoint cet accompagnement, c'est pour travailler sur ça. Donc, ne l'oublie pas. Ce n'est pas, pas moi le coach qui est relou et qui essaye de te, de te, de te surveiller comme si tu étais à l'école. Non, c'est pour ton bien en fait. En fait, à l'école aussi, ça devrait être comme ça. Et du coup, questionnement. Questionnement, aller en profondeur. Idéalement, ça doit aller sur des choses d'ordre émotionnel. Et si vous approfondissez vraiment, entre guillemets, hein, puisque je ne veux pas vous évaluer sur vraiment ou pas vraiment, à un moment donné, ça va aller sur des trucs du style en France, sur style éducation parentale à la maison, etc. OK c'est peut-être challengeant, vous avez peut-être peur de parler de ça, mais vous n'êtes pas obligé d'en parler en mode, psy. Si, juste vous poser la question, tiens, pourquoi tu as cette croyance Pourquoi tu as cette, cette peur D'où ça devient Ok, ok, qu est-ce que tu as, Est as vécu dans ton Ah ouais, ça vient des parents. Ça, je peux vous donner un secret, ça vient souvent de l'éducation et de l'enfance, ou pour certains, ce n'est pas du tout un secret. C'est juste qu'on euh, n'a pas l'habitude de l'employer parfois dans le coaching, dans notre coaching. Donc Vraiment, aller en profondeur n'ayez pas peur tant que vous le faites avec délicatesse avec douceur avec amour et parfois en demandant l'autorisation ok est-ce que c'est indiscret si je te demande ce que tu as vécu dans ton enfance et si c'est le cas surtout euh, sens toi libre de me le dire parce que je ne veux pas que tu sois malade. je ne pense pas qu'une seule fois sur les, euh, je vous ai dit, hein, les centaines d'heures de, de centaines de coachs Centaines de coachés que j'ai eu et les milliers d'heures que j'ai fait, on m'a dit euh, non, non, euh, écoute-la, Lingen, euh, euh, c'est très indiscret, euh, reste à ta place. tu On ne m'a jamais dit ça. Okay Parce que les gens sont là pour avancer. Donc, quand vous analysez, maintenant, bah, euh, alors, un psy va s'arrêter souvent ici. En tant que coach, là où c'est fun et là où votre rôle est important, c'est qu'il y a le 4 et le 5. Okay alors, euh, après, je ne dis pas qu'un psy ne va pas faire ça. Euh, ok, Ça dépend des psy, j'imagine. Mais généralement, c'est ça qui va vous différencier d'un psy. C'est de trouver des solutions. Je pars du postulat suivant. C'est que le client sait ce qu'il doit faire. Okay si votre client est en reconversion et qu'il n'arrive pas à trouver un nouveau job, il sait quoi faire. Si votre client est en surpoids, il sait quoi faire. Okay Tout le monde sait qu'en mangeant un peu plus de légumes, euh, et moins de sucre et de gras, ça devrait aider la perte de poids et bou se bouger un peu plus. Votre client, il sait ce qu'il doit faire dans 96,8% des cas. Okay Pour ne euh, pas non plus totalement généraliser. Et du coup, votre travail, c'est de l'aider à exprimer ce qu'il sait. Et là, c'est parfois frustrant que okay, j'ai un client qui n'est peut-être pas là ou qui est là. Euh, qui me dit que lui, il doit s'accrocher à son fauteuil. Moi, je parle de se mordre la langue. Quelquefois, on a tellement envie de lui juste lui balancer quoi faire parce qu'on est un peu frustré ou sinon, c'est en mode, euh, voilà, c'est tellement évident, donc on a envie de le balancer ou sinon, c'est en mode, ah oh, ça y est, c'est moi le détective. Lingen a dit que c'était moi le détective, donc je vais lui donner la réponse. Non, laissez le plaisir à votre client de trouver lui-même la solution. Pourquoi parce que déjà, c'est plaisant pour lui. Donc, soyez généreux et altruiste. Offrez-lui ce plaisir, mais parce que c'est surtout plus pédagogique. Si votre coaché arrive par lui-même à comprendre, à trouver la solution, même si ça prend 20 minutes, alors que vous, vous aurez pu donner la réponse en 20 secondes, ce sera beaucoup plus efficace. Parce que sinon, si vous lui balancez la réponse, qu'est-ce qui va se passer oui, bah, tu sais, la semaine dernière, je t'avais dit ça. Ah, mais il y a trois semaines, je t'avais dit ça. Ah mais je te quoi Et même si vous ne dites pas ça dans la tête, vous le pensez. Alors que si c'est lui-même qui a dit c'est Tiens, euh, Jean, la semaine dernière, tu te souviens de quoi tu avais parlé Ouais, que pour perdre du poids, il fallait manger plus de légumes. OK, tu en penses quoi Oui, mais je n'aime pas. OK, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qu'on qu pourrait faire On va trouver une solution. Non, mais bah, tu as raison. Euh, voilà. Et c'est tellement plus agréable pour plusieurs raisons, parce que déjà… Bah, le côté altruiste, de voir vos coachés avoir les yeux écarquillés. Waouh, c'est juste trop kiffant. C'est juste trop kiffant. Et puis, c'est une histoire de responsabilité. C'est que si c'est vous qui donnez la réponse, qu'est-ce qui se passe quand votre client ne réussit pas Quand bien même, il met en application, mais il ne perd pas de poids. Bah, c'est de votre faute. Votre conseil est mauvais, vous êtes un mauvais coach. Bah, non, en fait. C'est sa responsabilité tu avais dit qu'en mangeant plus de légumes tu perdras plus de poids, oui mais c'est toi l'expert ok mais à ton avis, même si c'est moi l'expert, qu'est-ce que tu en penses bah oui c'est évident, ok je vais manger plus ouais bah écoute Lingen, je mangeais plus de légumes mais je n'ai pas perdu de poids, ok à ton avis pourquoi, plutôt que ouais bah Lingen tu m'avais dit euh, qu'en mangeant plus de brocoli je perdrais du poids et c'est pas vrai et du coup euh, je arr vais arrêter de suivre tes conseils tu vois, et ça c'est important mais mais encore une fois, et ça, ce n'est pas totalement ce qu'on peut vous enseigner dans les écoles de coaching, on reste des coachs pragmatiques. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Moi, j'ai été grandi à cette école. Les coachs, là, que je vous ai montré, aucun d'entre eux, si peut-être un, n'était certifié. Par contre, c'est des Américains qui sont câblés pour apporter des solutions à des problèmes. Okay c'est des entrepreneurs, ils sont câblés comme ça. Et je vous invite parfois à prendre ce recul. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des gens qui trouvaient des solutions. Donc, parfois, quand votre client ne trouve pas, c'est OK de lui donner la réponse. OK, d'une manière à ce que ça l'aide à avancer. Parce qu'il y aura d'autres questionnements où vous pourrez le challenger. Mais de faire preuve de pragmatisme et d'intuition. La différence entre une spontanéité non contrôlée et une bonne intuition, c'est que la spontanéité non contrôlée vient d'une frustration, d'une insécurité, en mode, vas-y, il me saoule, lui, je vais juste lui dire de manger des brocolis, je vais lui balancer une recette et puis c'est tout. Et, OK, bon, là, vraiment, on a d'autres choses à voir. OK, est-ce que, émotionnellement, je suis bien Ouais, je ne suis pas frustré. Bah, écoute, je... est-ce que ça te va si, je te... pour ça, je, je t'envoie quelques recettes et je te dis comment faire OK, et, et vous le faites. Ça, c'est votre intuition vous dit vous dit, vous aide à prendre cette décision et à faire ce que vous pouvez et devez faire à ce moment-là. Mais si ça vient d'une émotion négative, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. D'où l'importance, je n'en parle pas ici, mais d'où l'importance de vous-même être coaché. C'est peut-être difficile de vous dire ça parce que pour beaucoup, vous n'êtes pas coaché, j'ai d'expérience, mais très sincèrement, ça va être très dur d'être un bon coach si vous-même, vous, vous n'êtes pas accompagné en fait. Parce qu'à un moment donné, tout ce que je vous dis là, j'ai pu le trouver euh, parce que oui, c'est ça, je vous dis, je n'ai pas fait d'école de coaching, mais j'ai coaché et je me suis fait coacher et je me suis euh, un minimum formé et renseigné. Et j'ai voilà. Donc, je vous en prie, euh, quoi, je vous prie, je vous en prie, je vous prie de prendre le temps de vous faire accompagner. Okay si ce n'est pas par moi, c'est OK, que ce soit par quelqu'un d'autre, mais c'est important que vous-même vous fassiez. Challengé, parce que sinon, ça va être dur d'avoir de l'empathie pour vos coachés si vous-même, vous, vous n'êtes vous jamais dans cette situation. Ok, Le dernier point que je voulais vous partager, c'est le plan d'action. À la fin de la session, c'est, OK, tu en penses quoi qu'on fixe quelques objectifs pour la semaine prochaine C'était top, on a fait plein de choses. Parce que si vous ne fixez pas d'objectifs, ça aurait été juste une discussion sympa. Alors, je ne dis pas qu'une discussion sympa est un travail sur mindset, ce n'est pas nécessaire, mais à un moment donné, pour euh, parler un peu crûment, je le fais très rarement, euh, normalement, mais c'est euh, de la masturbation intellectuelle, de juste euh, discuter, échanger. Okay. On est là pour agir. Et ça, c'est important. C'est important que vous aidiez vos coachés à avoir des résultats. Mais par contre, votre travail, il est d'aider votre coaché à avoir des... de passer à l'action. Les résultats, ni vous, ni votre coaché même, pouvez le contrôler. Vous, votre seul travail, c'est qu'il passe à l'action. Et c'est ça qui fait que quand vos coachés ont des mauvais résultats à la fin, et ben vous êtes quand même très satisfait. Est-ce que tous mes clients obtiennent tous des super résultats ben Bien sûr que non. Okay, moi, je ne suis pas Dieu. Euh, je ne peux pas faire les choses à leur place. Et puis, je ne contrôle pas le monde qui est autour d'eux et leur entourage. Par contre, ma responsabilité, c'est qu'ils passent à l'action. Et nous, par exemple, avec nos clients, chaque semaine, ben, pas plus tard que ce matin, on a des réunions de succès clients comment on peut améliorer l'expérience de nos clients, comment on peut mieux aider nos clients. On a 10 000 idées à la seconde, on essaie de faire le tri et chaque mois, chaque trimestre, on essaie de mettre certaines idées, d'améliorer certaines choses pour aider nos clients, pas à obtenir des résultats finaux, mais à passer à l'action. Parce que la somme de toutes les actions, tôt ou tard, aura comme conséquence des résultats. OK, là où je peux vous... Challenger, si vous avez des clients qui euh, procrastinent, c'est de les aider à définir un créneau pour travailler. Parce que sinon, le « je n'ai pas eu le temps euh, » va revenir tout le temps. Okay euh, et s'assurer que tout est clair, clair et que euh, votre coaché a tous les éléments pour avancer. Qu'ils ne reviennent pas la semaine prochaine en mode « ouais, mais je ne savais pas comment faire ».« Ah, mais il fallait vous dire, je ne savais pas au lieu d'attendre une semaine okay. ». Vous retenez, mais vous êtes en mode « ok, est-ce que tout est clair pour toi Est-ce que tu sais quoi faire si ce n'est pas le cas non, non, pas. Puis la conclusion, bah vous concluez comme vous voulez, mais une des bonnes conclusions c'est euh, Tiens, euh, qu'est-ce que tu en tires de cette session Ou euh, voilà, comment tu aimerais terminer cette session Tu aimerais qu'on parle de quoi okay. Et, euh, et sentez-vous libre et bah faites-vous confiance. Mais ce qui est important, c'est effectivement de donner à votre coaché ce sentiment que c'est plus clair et euh, de lui donner plus de confiance. Avant de passer au suivi entre les sessions, qui est très important, ce n'est pas forcément le truc le plus glamour, mais j'ai des outils à vous donner et je serais ravi de vous les donner. Si vous avez des questions, allez-y dans le chat, je serais ravi d'y répondre. Tu peux nous donner des noms de coachs américains, me demande. Euh, euh, bah, écoute, comme ça, je, je peux te donner les noms de mes coachs, ceux qui m'ont coaché. Ryan Meyer, Chris Pavon, Cliff Ravenscraft, Et il m'a pas accompagné directement, mais à travers son mastermind, Aaron Walker. Et euh, j'en oublie certainement un, mais non, je pense que principalement, voilà. Okay. Après, à ce tout en fonction de tes besoins N'hésite pas à me dire. Je peux peut-être t'orienter vers quelqu'un. Pas de questions Allez-y, si vous avez des questions. Euh, on pourra prendre un temps après où vous, je pourrais même vous donner le, le micro et puis bah, on passe au suivi. Alors là, j'aimerais pas rentrer dans trop de détails. J'aimerais juste vous donner quelques outils parce que là, pour le coup, euh, autant il n'y avait pas forcément de règles à comment on, on conduit une session. Alors là, pour le suivi, il y a encore moins de règles. Donc, euh, c'est des outils que je vous donne et vous en faites ce que vous voulez. La première chose, c'est de l'aider à s'engager de manière formelle. OK, durant la session, elle vous a dit oui, bah rien n'empêche que durant la semaine de le reposer la question si vous voyez qu'elle procrastine. Ok, tu m'avais dit que tu ferais trois séances de sport cette semaine, est-ce que c'est toujours le cas Oui, oui, oui c'est le cas. OK. Ou euh, non, ce n'est pas le cas, mais voilà, qu'elle s'engage. Ok, bah, du coup, tu veux t'engager sur quoi Ah, oh, je n'ai pas pensé, je ne sais pas. Euh, allez, une séance cette semaine. Ok, top. Parce que plus elle s'engage formellement, plus la, euh, durant la prochaine session, vous pouvez revenir dessus. Et pas en mode, as-tu fait tes devoirs En mode, tiens, tu avais dit que tu ferais une séance. Où est-ce que tu en es okay. Entre les saisons n'hésitez pas à prendre des nouvelles. Alors, si jamais vous posez des questions sur quel outil, bah oui, vous pouvez utiliser l'email, le SMS. Mais pour moi, le meilleur outil de loin euh, en ce moment, c'est WhatsApp. Mais vraiment de très, très, très loin. Donc, vous pouvez innover, mais ça sert à rien. WhatsApp, ça marche très bien. Alors, vous prenez des nouvelles, tout simplement. La session a eu lieu mardi, jeudi, c'est tiens, comment ça va Où est-ce que tu es, est en es aujourd'hui Ou pour ne pas trop mettre la pression à votre client, parfois, ça vaut le coup de juste dire, tiens, quoi de neuf en ce moment Comment ça va la famille Tu vois, Un truc qui n'a rien à voir pour enlever un peu de pression. Et en même temps, votre coach sera assez intelligent pour dire, OK, là, le coach, il pense à moi. Dans cinq jours, j'ai une autre séance de coaching. Euh, je vais bosser, je vais prendre soin de moi. Et puis, évidemment, s'il a besoin de soutien, ce sera le moment aussi. Okay on en parlera après. Donc, la progression, nous, je voulais vous montrer, alors, pas sans rentrer dans le détail, mais parfois, c'est intéressant de mettre en place un outil pour traquer sa progression. Nous, par exemple, nos clients, on a un, défi, un tableau du défi du service où on leur demande de noter jour par jour s'ils ont fait une publication, s'ils ont contacté des gens, s'ils ont fait un appel, s'ils ont proposé des appels et s'ils ont eu des clients. Parce qu'on sait que plus ils ont fait d'actions, plus euh, il y aura de résultats. Le problème de nos clients, c'est je veux un client. Oui, mais OK, euh, est-ce que tu as défini le nombre d'appels que tu voulais faire Ah, je ne sais pas, deux appels OK, mais deux appels, ça ne suffira pas pour avoir un client. Ah, OK, les aider à conscientiser et les aider à voir que le tableau avance et que le temps est précieux, et que chaque jour où on ne passe pas l'action, c'est un jour de perdu. Et puis nous, on utilise un autre levier qui est le levier communautaire. On a un Google Sheet où non seulement les clients participent à ça, mais même moi en tant que coach, euh, je, en toute vulnérabilité, je partage. Et il y a des mois qui vont mieux que d'autres. Okay et voilà, c'est ça aussi le leadership, de parfois donner l'exemple. Donc vraiment de montrer où est-ce que vous en êtes, à travers un tableau de tracking, si c'est euh, pertinent, voilà vous le faites à votre sauce. Le soutien émotionnel, je vous en parlais tout à l'heure. Tiens, comment vas-tu euh, émotionnellement C'est quoi ta météo Comment tu te sens Ok, ça va pas. Écou écoutez, comme pour une session de coaching. Tiens, est-ce que tu veux m'en parler J'ai une cliente en ce moment, ça va pas. et eh ben, Je te montre que je, je la soutiens. Alors bon, comme euh, elle est chrétienne et que je suis chrétien, je lui, euh, je lui dis, quoi je prie pour elle et je lui dis que je prie par exemple pour elle. Je, voilà, vraiment l'aider à ce qu'elle se sente soutenue émotionnellement parce qu'un coaché qui ne se sent pas soutenu émotionnellement bah, il se sent pas soutenu en fait je vais vous dire c'est cash hein mais il se sent pas soutenu et puis il y aura de l'auto-jugement la pire chose qui qu puisse arriver quoi la pire chose je sais pas si la pire chose mais c'est juste horrible si, si votre coaché se me dit Oh, vas-y, je vais décevoir Lingen à la prochaine session de ne pas avoir fait ça, je suis nul, je suis qu'un loser, j'ai payé, et je ne fais pas le travail, en plus, Lingen va être déçu. Non, en fait, amour inconditionnel, je suis là de ton côté, je suis là pour t'aider. Mais pour ça, votre coaché a besoin d'exprimer ses émotions, ses sentiments, comment il vit le moment présent. Et puis, le soutien pédagogique, évidemment, c'est évident, c'est… Tiens, est-ce que tu as des questions Ouais, bah écoute, je ne suis pas cuisiné brocoli à la vapeur. Hein, c'est pas bon. Euh, voilà, OK, bah, tiens, tu peux peut-être euh, les faire au, au four. Euh, comme ça, tu n'es pas obligé de mettre de, de l'huile comme à la poêle. Ah, OK, d'accord. Voilà, un soutien plus didactique et plus euh, intellectuel. Est-ce que ça vous parle Et euh, bah, dites-moi dans le chat. Si vous avez déjà des questions et euh, s'il y a quelque chose qui vous a particulièrement euh, apporté durant cette session avant qu'on passe à la toute dernière étape sur euh, la différence. ok Et sur quoi plus précisément Cool, Chris, mais quoi précisément Quel est le point où vous avez dit, tiens, ça, ça m'a vraiment marqué, ça, c'est nouveau pour moi, ça, je le savais, mais ça c'est cool de l'entendre Astou, quel autre outil à utiliser pour le tracking en tant que coach de vie bah, Tout dépend, Astou, de qu'est-ce que tu traques. Et c'est pour ça que ah, je rechigne un petit peu, j'ai rechigné pas mal à faire ce genre de présentation parce que euh, ce que je… Bon, on va en parler après. Ce que je ne souhaite pas, c'est que vous cherchiez à créer des outils ou vous former ou apprendre des choses de manière générique. Astou, l'idée, c'est de personnaliser tes outils à ton prospect. C'est quoi son challenge en tant que coach de vie Qu'est-ce qui vit quoi précisément, tu vois. Et par exemple, donne-moi, si tu veux, on peut faire ça en live. Tu me donnes son problème et moi je peux t'inventer un outil par rapport à son problème. Par contre, je peux pas t'inventer un outil sans connaître son problème, tu vois, parce que sinon c'est des généralités et ça marche pas. C'est la force du coaching, c'est vraiment d'être dans du, quelque chose de précis. Ok, Julien a le plan d'action et le suivi. Patricia a laissé au coach le plaisir trouver sa solution. Ouais, ça c'est cool, hein? c'est dur mais c'est cool. Valentine, comment gérer ce suivi entre deux sessions qui peut ouvrir le besoin d'une vraie session intermédiaire Ok. Valentine, réponds-moi dans le chat à quelle fréquence tu proposes tes sessions de coaching ouais. Et je réponds à ta question après. Valérie, oui, cela me confirme sur le déroulement de la séance. Je l'imaginais globalement et la description d'un émoi. Yes, l'importance du suivi pour la fin, de le suivi en dehors des séances, améliorer le plan d'action. Et le suivi, c'est ça qui fait qui va définir que vous êtes un coach en mission ou pas j'exagère peut-être un petit peu parce que je veux pas cater voilà stéréotyper mais quand vous faites du coaching à l'heure généralement il n'y a pas de il y a pas de suivi hein. ok ça c'est pareil dans, dans tous les trucs votre garagiste qui répare votre voiture une fois de temps en temps il va pas vous appeler tous les mois pour prendre de vos nouvelles ou sinon c'est juste une démarche commerciale le suivi, c'est extrêmement important parce que vous êtes engagé. Vous n'êtes pas là. Si je prends l'histoire de la voiture, vous êtes tout le temps dans la voiture avec votre coaché sur tout le trajet. Mais si euh, vous ne faites que un peu de covoiturage de temps en temps, vous faites du, de l'autostop, une fois que la personne elle vous a déposé, elle ne va pas prendre de vos nouvelles. « bah, Tiens, tu as eu ton, ton autre voiture ou pas ?» Et ça, c'est vraiment la marque du, du coaching premium. C'est que vous êtes ce soutien. Permanent, tout le temps disponible. Quand je dis tout le temps disponible, c'est de manière asynchrone. Okay euh, vous limitez. Okay par exemple, évitez de travailler le soir et le week-end pour ne pas donner l'impression à, à votre coaché qui peut <coughs> tout le temps, tout le temps vous poser des questions. OK, <coughs> Valentine hebdomadaire. Généralement, alors c'est une généralité parce que je ne connais pas ta situation. Généralement, si tu coaches déjà ton prospect, ton coaché de manière régulière chaque semaine. C'est très rare qu'elle ait besoin d'une séance entre les deux. C'est très, très, très, très, très rare. Pourquoi Parce que vous avez anticipé certaines choses. Maintenant, par exemple, j'essaye de trouver des cas extrêmes. Euh, Je sais pas, il euh, y a un problème de couple. et euh, trois, euh, Entre les deux sessions, euh, la, euh, la femme euh, se fait euh, frapper par son mari. Bah, là, c'est la police qu'elle doit appeler, C'est pas vous. N'en n'empêche pas l'autre. Euh, la personne vous l'accompagnez euh, sur euh, la perte de poids et elle est euh, et elle a la tête qui tourne. Bah, là, c'est le médecin qu'elle doit appeler, ce n'est pas vous. Okay Attention à ne pas rentrer dans une posture de sauveur. Vous êtes le copilote, vous n'êtes pas euh, le pilotage automatique. Tu vois, quelquefois, il y a un peu le côté euh, voilà. Et en tant que coaché, ça part d'une bonne attention, et on a besoin de sauver la personne. Mais en fait, ça vient souvent d'une insécurité. Je ne te connais pas, Valentine, hein, donc c'est une généralité. Mais il y a ce côté, oh, mais il ne faut pas que je la laisse. Faut pas que... OK. Et peut-être qu'elle a besoin d'une thérapeute ou d'un thérapeute, euh, en fait, aussi. Donc, généralement, quand vous faites du bon travail semaine après semaine, et que vous êtes déjà là de manière asynchrone, il n'y a pas d'urgence extrême. Et quand bien même il y a une urgence, souvent, elle n'est pas importante et c'est même une bonne chose d'enseigner à votre coaché de ne pas être disponible à toutes ces urgences parce que ça veut dire « Ok, euh, moi, Valentine, j'estime que ton truc il n'est pas urgent, on en parle la semaine prochaine. »« Ah ouais, ok, si Valentine estime que ce n'est pas urgent, ben elle a peut-être raison, ok, ça peut attendre, effectivement, il faut peut-être que je travaille un peu sur moi, etc. » Voilà. Donc, Valentine, c'est des généralités. Je ne te connais pas, je connais pas ton prospect, mais voici euh, un élément de réponse. Ouais. c'est pas mal du tout comme déroulement au suivi, ce qui m'a marqué surtout en termes de rappel, les solutions, comment bien les aborder, les compléments. Top, merci. Virginie, ta présentation est très complète, synthétique. très bon rappel. Cool, Virginie. Le soutien émotionnel et l'amour inconditionnel. Ok, merci, Nadia. Cool. Pas de questions Je passe au dernier point alors. Alors, le dernier point, c'est la différence entre les coachs et les, co et les coachs qui ne sont pas en mission. Okay. Euh, déjà, il y a deux choses. J'ai assez de clients. Si vous avez assez de clients, après cette session, vous, êtes, vous allez être en mode, je vais travailler avec. Okay. Euh, tiens, LinkedIn m'a apporté plein de trucs, je vais travailler avec, je vais développer. Et du coup, vous allez… Vous allez, passe, vous allez passer à l'action et vous allez attirer des clients et pratiquer et vous allez progresser par l'action. Là où ça se corse, c'est si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas assez de clients. Et là, il y a plusieurs scénarios. Soit au lieu de dire je vais travailler avec, vous allez être je vais travailler dessus. Le risque, c'est que vous repartiez de cette session en mode je vais regarder le replay. Et puis, euh, ouais, bah, je vais faire aussi ma structure au bout de 10 minutes, on va faire ça, ça. Donc, au lieu de travailler avec ce que je vous ai proposé, vous allez travailler dessus. Et le problème de ça, c'est que ça va créer un manque de confiance. Pourquoi Parce que ça va mettre en avant toutes vos euh, faiblesses. Pourquoi je n'enseigne pas beaucoup ça Parce que vous avez là, potentiellement, le risque, c'est que vous repartiez en mode… Oh, mais en fait, tout ce temps-là, je suis un mauvais coach. Oh, bah du coup, je ne peux pas coacher. Et c'est très inconscient et ça peut être potentiellement très dangereux. D'ailleurs, c'est dans une des vidéos, j'en parle. Euh, se faire certifier à ça comme danger, c'est qu'au lieu de vous donner confiance en vous, ça vous montre que les autres sont meilleurs que vous et que du coup, vous êtes nul. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et du coup, il se passe quoi quand vous manquez de confiance Et bien, vous procrastinez. Et quand vous procrastinez, il se passe quoi Vous manquez de plus en plus confiance en vous. Donc, attention à ne pas repartir de cette session avec en mode, je vais travailler dessus, je vais réfléchir, je vais reprendre toute la structure, j'ai pris plein de notes, génial, et puis euh, voilà. Non, tout ça, c'est de la pratique, c'est pas de la théorie. Parce que ça ne va pas vous aider de travailler ça sur ça. Le coaching, par définition, par essence, c'est une relation avec quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose qui s'étudie avec. Donc, il y a un deuxième scénario. C'est que je vais coacher des proches pour m'entraîner. OK, euh, moi, j'ai compris, je vais passer à l'action. Le problème, c'est quand vous coachez des proches pour vous entraîner, c'est que vous allez avoir des mauvais résultats. Pourquoi Parce que les proches ne euh, euh, sont pas forcément… Alors, j'ai rien contre le fait de coacher des proches professionnellement, même s'il y a des limites, mais si c'est le côté pour s'entraîner. Vous allez avoir des mauvais résultats parce que votre, coach, votre proche, il ne va pas s'engager sur le long terme, il ne va pas être hyper impliqué. Vous n'allez pas du coup vous impliquer autant et du coup, vous n'allez pas avoir de résultats. Et le problème de ça, c'est que vous allez vous dire, bah, en fait, euh, euh, je suis un mauvais coach. Qu que ça Je l'entends et je le vois souvent. Okay, je ne suis pas un bon coach, j'ai testé plein de trucs, et en fait, ça ne marche pas et je leur demande un questionnaire et après, je leur demande leur avis sur comment je peux m'améliorer. Mais en fait, c'est un mauvais combat parce que vous êtes automatiquement saboté en vous mettant dans une circonstance où vous ne pouvez pas réussir en tant que coach parce que vous n'avez pas les conditions pour. Les conditions sont un coaché qui a un problème défini, qui a une ambition et qui s'engage, notamment financièrement, parce que s'engager juste avec la parole, ça ne suffit pas. Et là, vous pouvez faire un bon travail parce que ça va durer des mois. Quand vous coachez un peu de temps en temps, même avec ce que je vous ai partagé, il y a le risque que vous n'aurez pas de super résultat. Et puis, le dernier scénario, c'est que vous allez travailler avec combien même vous n'avez pas assez de clients. Vous voyez ce scénario-là notre force, en tout cas notre ambition dans le programme Coach Ambition et dans euh, notre travail de manière générale, c'est de vous aider à prendre ce chemin-là quand bien même vous n'avez pas assez de clients. Parce que c'est le seul chemin qui vous amène des résultats. Parce que quand vous dites, je vais travailler avec tous ces outils-là, tout ce que j'ai appris, vous passez à l'action, vous attirez des clients, vous pratiquez. Tant que vous n'avez pas de prospects de clients, le truc, il ne se lance pas en fait. Ok, et si vous pratiquez pas le coaching, même moi, hein, je vous promets, quand je pars en vacances deux semaines et que je reviens, alors que j'ai des milliers, j'ai peut-être pas des milliers d'heures, mais j'ai plus de 1000 heures de coaching, j'arrive, je suis en mode rouillé, je suis en mode, oh, pff, oh là, attends, euh, tu vois, mon cerveau il est fatigué. Donc, si pendant des mois et des mois vous ne coachez pas, euh, certifié ou pas, ça change rien du tout, vous allez perdre confiance. Donc notre méthode, c'est de vous aider à travailler avec, et notre méthode, c'est de vous aider à coacher des prospects. Et c'est ça qui a permis que euh, j'ai doublé mon CA pendant plusieurs années à partir du moment où je me suis lancé dans le coaching. Parce que avant je voyais la livraison et le coaching comme je coach mes clients. Mais les clients, vous en avez de manière très très limitée. Sur les 30, 20, 50 heures par semaine que vous passez dans votre business, combien de temps vous passez réellement avec vos clients Comment vous pouvez progresser en travaillant 2, 3, 4 heures par semaine avec vos clients Alors, c'est déjà très bien. Attention, bien sûr que vous progressez. Okay? Mais le secret, c'est de faire en sorte que votre travail commercial soit mélangé avec votre travail de coach. Et là, c'est juste fabuleux. Dit autrement, c'est comment vous pouvez offrir des sessions de coaching un maximum de prospects. Et quand vous allez offrir ces sessions de coaching à des prospects, et à un moment donné, l'un d'entre eux va devenir client. Donc, imaginez, moi, j'ai fait un défi comme ça. Hein. Alors, j'ai une autre circonstance, euh, euh, j'avais un stand au salon SME, j'ai une audience, mais n'empêche que je me suis donné les moyens pendant trois mois, j'ai offert 101 sessions de coaching. En trois mois, sans une session de coaching. Je vous promets qu'en trois mois, je suis passé de ouais, je suis un bon coach à ah, ouais, non, là, je suis vraiment un bon coach. Parce que j'ai accéléré ma progression grâce au volume. Et vous imaginez bien que je n'aurais pas eu ces 101 clients comme ça. Et donc, le problème avec les coachings gratuits, c'est que vous n'êtes pas dans cette dynamique, vous n'avez pas ces clients. Le seul moyen pour vraiment progresser dans le coaching, c'est de coacher vos prospects offrez des appels de coaching c'est j'essaye de le dire sans vous faire culpabiliser mais moi ça me fait de la peine quand je vois des coachs avec sur leur site web le tarif de leur coaching c'est comme si vous leur dites écoutez euh, pff, franchement tant que tu payes pas je veux pas discuter avec toi j'ai pas que ça à faire alors qu'au fond c'est pas du tout ça bien sûr que vous avez envie alors, il y a aussi l'argument, oui, mais je n'ai pas le temps, je ne vais pas coacher comme ça toutes les semaines 20 personnes. Bah, écoutez, je vais vous dire un truc vous n'allez pas avoir 20 personnes, ni même 10 personnes quand vous êtes débutant, ni même 5 personnes. Et si vous avez vraiment 30, 40, 50 heures et que vous êtes vraiment passionné par le coaching, pourquoi ne pas dédier plus d'heures de coaching Surtout si ces heures de coaching vous apportent des prospects. Par exemple, si je vous dis qu'un bon taux de closing quand vous démarrez, quand vous démarrez, c'est 10%, voire 20%. Ça veut dire que sur 10 appels avec des prospects, il y en a un ou deux qui vont devenir clients. La première réaction, c'est oh, « mais c'est nul, oh là là ». Mais non, en fait, tu as 8-9 personnes qui vont t'offrir le privilège de t'aider à t'améliorer dans le coaching. C'est des gens que tu vas pouvoir aider gratuitement et qui dans 10 ans vont peut-être changer leur vie ou dans 5 ans ou dans 2 mois grâce à toi gratuitement. Donc, tu peux être très fier de ça parce que c'est aussi pour ça que tu t'es lancé dans le coaching. Mais aussi, à un moment donné, c'est des mathématiques. Admettons que vous vendiez votre programme d'accompagnement 2000 euros et que vous avez 10 prospects qui vous prennent une heure chacun. Ok, Vous Donc, vous pouvez voir le verre à moitié vide en vous disant bah, du coup, j'ai 9 fois une heure qui ont été perdues. Okay, parce que neuf clients, avec qui, 9 prospects avec qui vous avez passé une heure ne sont pas devenus clients. Mais je peux vous inviter à voir les choses autrement. C'est qu'en moyenne, vous avez gagné 200 euros de l'heure. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que vous avez passé 10 heures, vous avez gagné 2000 euros. 2000 euros divisé par 10 heures, vous avez gagné 200 euros. Alors, vous, vous allez me dire, oui, mais derrière, il euh, faut que je coach chaque semaine. Donc, je n'ai pas gagné euh, ces 200 euros. Oui, évidemment, mais commercialement, le commercial, quand il vend une imprimante, il ne va pas commencer à dire oui, mais non, non. Commercialement, lui, il a passé X heures et il l'a vendu. Okay? La livraison après, c'est encore une autre chose. Et du coup, si je vous dis là tout de suite qu'à chaque fois que vous passez une heure avec un prospect, vous gagnez 200 euros, ça vous enthousiasme ou pas Ben bah oui, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui marche. C'est la seule manière de réussir dans le coaching c'est de coacher ses prospects avec la même intensité ambition éthique qu'avec vos clients et c'est pour ça que durant ce webinaire vous m'avez entendu dire plein de fois prospect à la place de coacher, et à la place de client, parce que tout ce que vous apprenez là vous pouvez le faire avec votre coaching donc ce que je vous invite c'est à mettre ça en place à pratiquer ça et à progresser tout en développant votre business. Et vous savez quoi, si vraiment vous avez peur d'être un mauvais coach, personne n'achètera et puis tant mieux. Okay. Mais si à un moment donné, vous sentez que vous êtes un mauvais coach et que votre prospect vous dit, écoute, j'ai kiffé cette session avec toi, est-ce qu'on peut en refaire une et est-ce que je peux travailler avec toi, pourquoi continuer à penser que vous êtes un mauvais coach Votre prospect a passé une heure avec vous, lui-même a, a décidé que vous étiez un bon coach pour lui. Et je vois tellement de coachs s'auto-saboter à cause de ça et ça me peine.